Spécial dédicace au tissu malmené, aux chaussettes orphelines le gamin qui les fabrique un bifton pour laver la main d'oeuvre félicite les dons s'ils font là même en d'heures. imbécile un siffron, prend ce qu'on attend bien de mais pour être aussi con faut être au moins deux comme pour et somme toute sa rapine et vole toute sa ravine et fauche donc ça ravit les poches sans branle comme au castos quoi le plan y'a pas de castole pour criminel en col blanc Rien à battre, que tu te foutes un gun dans la bouche, des égards balèques. C'est pas la fête, on fout des barbes, les bourbes, pas que tu te jettes par la fenêtre. Que dividendes flambent et que palpes les potes calques. Des pocs fortes d'intimidantes, bon cannibales balais, balé, cannes et cannes comme il parle ça y Mais un jour va les, va les cramer. Mais... Un jour va les, va les cramer. Mais... Tu parles d'hystérie. Ça, ça quoi quand on va buter des PDG. Le violence féconde, t'inquiète, ils pousse vers la tombe. on chiffonne déliquette, hey, Pour l'instant, ce que t'as vu, c'est rester léger. Ça, ça quoi quand on va buter des PDG. Ton plan d'attaque, te nous baise au mieux. Invite tes potes à ta table, du besogneux. Le cavage, ça bourre et s'il y a que ça qui te pousse, soit ouais, fais gaffe, à qu'un jour soit pas ton repas qui te bouffe. On est des steaks et nos os des cure-dents. Dure tant, tant, sec que les choses augurent tant. Qu'on prend l'échec, inutile de les mecs Ouais, t'inquiète, on prend l'échec et tout ce qui ressemble à des miettes. On a la bave aux lèvres, mais on n'a pas de chico et notre bave d'orage. rage Je rêve que tu la verras pas de sitôt. Mais le rêve est un privilège qui ne suit pas dans la tombe. Le est ainsi, dirais-je, à faire avant la fronde à la fronde les sale effronté qu'on joue, Les foules les pyromanes et puis sans mal appellent les pompiers À la frontale, cherche le respect Que tout et s'en aille, puis sans mal et puis les ponts de grève. Que tous les ponts de grève. Tu portes d'hystérie, sale radicaux Tu brises des vies, on frasse ton tricot Pour l'instant, ce que t'as vu, c'est BCBG Ça sera quoi quand on fait Violence féconde, t'inquiète Il pousse vers la tombe, on chiffonne délicat. Hey. Pour l'instant, ce que t'as vu, c'est rester léger Ça sera quoi quand on va buter des PDG C'est ce genre de mot doux, ouais, ça risque de manquer Quand on va pondre les Jebours avec les tripes des banquiers Tiens ta planque, ça vaut mieux, c'est pas du vent qui te brisera Ta pente savonneuse, on y fera du ventre, il glisse, enfin, on passe par le sentier où l'on est méprisé Plus on lâche sa santé, plus on s'électrise De plus en plus seront tentés de cela, c'est d'être brisé Puis on pourra plus contenter de froisser des chemises On pourra plus contenter de froisser des chemises Tu parles d'hystérie, sales, radicaux Tu brises des vies, on froisse ton tricot Pour l'instant ce que t'as vu, c'est BCBG Ça sera quoi quand on va buter des Tu serais léger ça ça quoi quand on va buter des PDG